Coucou les amis, alors euh, je vous explique comment je fais mes courses euh, en me ressourçant au contact de la nature et gratuitement. Alors là je me suis arrêtée dans un chemin que je connaissais pas et en plus j'ai eu une super surprise, c'est qu'il y a plein plein de framboisiers si vous voulez regarder. Euh, donc euh, là et il y a plein de framboises que je vais m'amuser à ravasser tout à l'heure. Donc ça c'est génial et en fait je suis là parce que je vais faire une petite salade ce soir. J'espère que mon chéri va se réjouir de cette salade sauvage et vitalisante. Et ensuite, je vais ramasser des orties. Donc déjà, je vous montre mon petit butin d'aujourd'hui. Je vais continuer à en ramasser tout à l'heure. Et euh, si vous voulez en savoir plus sur les plantes sauvages, vous pouvez aller sur le site de Véronique Pelé. C'est grâce à elle que j'ai découvert tout ça. Parce que dernièrement, on a fait une sortie nature avec Thierry et Véronique, Thierry d'Arbelet. Euh, on est en train de faire un, un montage vidéo que vous allez pouvoir retrouver euh, sur les différentes chaînes YouTube de chacun. Et euh, donc voilà, par exemple, vous avez celle-ci, c'est un petit peu comme des, des asperges. Voilà. Et donc euh, c'est très bon à manger en salade. Je ne connais pas tous les noms, mais euh, Véronique vous en dira plus. Ça aussi, c'est un petit peu acidulé, sucré. Et euh, ça va tout de suite donner de la couleur aux assiettes. Moi, j'utilise les têtes, je ne sais pas si tout est comestible. En général, il y a beaucoup de choses qui sont comestibles de la, de la plante, des feuilles et des racines. Et, euh, et donc, moi, j'ai fait une formation sur l'énergie des couleurs. Donc, je sais, je connais l'importance de s'habiller en couleurs, c'est quand on a besoin d'une certaine journée, et du violet aussi, du chakra coronal, du, de la couleur spirituelle. Donc, on peut aussi se nourrir de couleurs quand vous, mangez, quand vous avez besoin de manger des abricots ou des clémentines, des choses oranges, si vous avez besoin de joie de vivre et tout ça. Ou de rouge, vous avez besoin d'ancrage, par exemple les framboises, c'est entre l'ancrage et l'unité universelle, de faire l'unité dans votre vie, que ce soit euh, que vous compreniez pourquoi vous vivez ça et de faire des liens à des événements. Bref, après euh, du plantain, donc euh, j'ai pris les tiges, euh, j'ai pas pris l'extérieur parce qu'elles sont un peu plus dures, j'ai pris les tiges un peu plus tendres à l'intérieur. Euh, ensuite... Euh, Là, j'ai un petit trou euh, sur ces choses-là. C'est euh, le. Ah oui, c'est ce que mangent les lapins, les pissenlits. Donc j'ai pris pareil les feuilles tendres. C'est euh, vraiment très, très détox, détoxifiant au niveau des métaux lourds et euh, de, de, de plein de trucs. Et euh, donc, ça, qu'est-ce que je peux vous dire Ah oui, Véronique a dit que plus c'est amer, plus ça détoxifie. Donc là, j'ai pris du tendre parce qu'on va le manger en salade. Donc il faut que ça soit quand même assez, euh, assez bon. D'ailleurs ils ont publié, on va publier euh, une recette sur le, pes le pestou, une recette d'ortie et de noix. Euh, y a une, sur la vidéo qui est en cours, ça va être très très sympa à regarder. Voilà, et ensuite euh, j'ai l'aquilée. Donc ça c'est une, une petite fleur où au milieu, une petite feuille où au milieu souvent il y a de l'eau. Véronique, elle appelle ça le quartz. Euh, le nectar de quartz, c'est pour favoriser l'intuition quand on boit les petites gouttes qu'il y a sur cette feuille-là. Voilà, donc ça c'est intéressant à savoir. Et ça c'est l'aquilée euh, à feuilles, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça c'est ce qu'on peut mettre en salade. Donc euh, voilà, c'est des petites feuilles comme ça qu'on va manger ce soir. Et ça c'est ma préférée parce qu'elle a un goût de, de, de, de mandarine, j'adore. Donc Véronique, elle dit qu'il faut bien qu'il y ait les trois étages de cette feuille-là et c'est très bon en salade et pour ceux qui ont des fringales ou qui manquent de magnésium, cette plante elle est top et on en trouve partout gratuitement, donc je vois pas pourquoi on pourrait s'en priver. Donc euh, maintenant je m'en vais aller ramasser des orties avec mes super grands magiques, pour pas me piquer, même si on peut ramasser des orties sans se faire mal, en, en mettant bien la main en dessous des feuilles euh, pour aller dans le sens des petits pics d'ortie. Et moi, je les rince à l'eau. Et soit je fais un jus d'ortie avec du gaud de macio, ou soit je mélange avec d'autres légumes. Et, euh, et sinon, vous pouvez le faire en recette. Véronique, elle a plein de recettes sur son site. C'est gourmandise sauvage, son site. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de bisous. Et allez vous ressourcer dans la nature. C'est vraiment génial. A bientôt